Bonjour, enchantée, c'est Léa. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je suis HPI. Alors aujourd'hui, on va savoir si c'est vrai. Juste, cette vidéo passionnante est sponsorisée par vous et précisément par les personnes qui soutiennent mon travail via mon Patreon. Et gros cœur sur vous, car sans cet argent, je ne pourrais pas mettre de projet en place. Alors encore une fois, merci. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien est en barre d'infos. Bonjour, enchantée, c'est Léa. C'est la deuxième intro de cette vidéo, j'introduis mon invité. Alors, juste, euh, on va lui mettre un filtre sur le visage. C'est son filtre de son Instagram. <rire> Je te mets ton Instagram aussi si on veut jamais te suivre. Vous pouvez le mettre comme ça là dans mes mains. Comme ça dans tes mains. <rire> Je suis confidence de psy. C'est très bizarre, dit comme ça. C'est vrai. Mais euh, oui, c'est pour garder mon anonymat, donc le pseudo et le filtre. Je suis désolée, j'ai conscience du fait que ça peut être un petit peu pénible ou déstabilisant. Sur mon compte Instagram, du coup, je raconte euh, ma vie. Péripéties. Voilà, mes péripéties, euh, surtout professionnelles. Ça clash tout le monde. Non, <rire> non mais je raconte des choses qu'il qui, voilà, qu faut garder pour soi, finalement. Donc, mais... je, je garde mon anonymat. Voilà. voilà. Oh euh, voilà on m'a dit que tu étais super drôle. Et en plus, moi, ce que j'aime... Sur ton compte. C'est vraiment que, en outre de faire des petites vannes et avoir ton filtre, moi j'aime bien quand tu partages ton travail parce que bah, des fois t'as des gens plus ou moins chiants ou même. pas en train de sourire toute seule, je pense pas que avoir une moins... de confinement, Plus ça. ou moins touchante, tu vois, t'as des, des choses qui sont hyper touchantes ou des fois t'as des, des questions que tu te poses et que tu demandes à débat, etc. Et enfin, c'était ce que je voulais faire plus tard en neuropsy à la base. Mais finalement je ne veux plus le faire en fait. <rire> <rire> ah bah super, ah bah, super. <rire> <Le butier rire> pas rencontré <rire> Tu sais on a une image du métier et de la réalité du métier, surtout en France, en tant que psy, euh, qui me laisse. Pour préciser, t'es neuropsies mais ça consiste en quoi le neuropsy Parce que psy, psychiatre, psy, neuropsie, là, euh, les gens, ils ont la tête ouais. déjà comme ça. Juste, moi, je précise, avant que tu précises ton métier, psychiatre, faut faire des études de médecine pour être psychiatre. Ensuite, il y a psychologue. En psychologue, en fait, c'est comme s'il y avait un parapluie et dessous, il y avait... C'est ça. Donc neuropsy, c'est un psychologue qui est spécialisé en neuropsychologie. Là où euh, le psychologue euh, que tout le monde connaît, entre guillemets, euh, on l'appelle le psychologue clinicien, qui est spécialisé en psychopathologie, psychologie clinique. Donc moi, je suis spécialisée en neuropsychie. Euh, le cerveau. C'est ça. Ça veut dire que moi, j'étudie les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, il y a l'efficience intellectuelle, ce qui nous a réunis aujourd'hui. Oui. Il y a euh, les différentes formes de mémoire. Euh, il y a les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui nous permet, euh, on va dire, de résoudre un problème, de nous adapter, de Organisées. Il y a l'attention, la concentration, les fonctions instrumentales, ça va être le euh, langage, euh, les gestes, ce genre de choses-là, même si ça, c'est aussi partagé avec d'autres professionnels. Ouais. Le spécialiste du langage, par exemple, c'est l'orthophoniste. Enfin, ouais. Tout est étroitement lié. Tout est... est très lié. Est clairement... Et le lien avec le, le côté psy, c'est qu'en fait, on regarde l'impact de toutes ces fonctions cognitives-là sur le comportement et sur les émotions une des branches de la psychologie qui est très oui. passionnante et qui est très mathématique parce que du coup ils ont des oui parce que en psychologie il y a des maths c'est quelque chose qui ah oui des stats aussi beaucoup ouais mais ça c'est quelque... même en sociaux hein, on a autant de stade. méthodologie et tout ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre l'impression que la psycho c'est un peu une science de comptoir entre guillemets en mode euh, oui pour être psy il faut juste parler avec sa copine etc alors que non non non ça me tend beaucoup d'ailleurs <rire> la psycho c'est une science et ça nécessite minimum 5 ans d'études licence master et souvent plein de formations Complémentaires euh, par la suite. Donc, on, euh, ça n'a rien à voir avec le fait de ouais. discuter avec une copie. La psycho, enfin, je ne peux pas être diplômée en tant que psychologue puisque je n'ai pas eu de master. Mais je sais que les études de psycho ont été en plus un bénéfice dans ma vie puisqu'en fait, elles m'ont permis à apprendre beaucoup plus de de recul sur ce qu'on me raconte j'ai plus du tout la même perception et puis avec la psycho je me suis aperçue que tu conseillais pas du tout les gens de la même manière ouais. c'est à dire qu'avant j'avais tendance à imposer mon point de vue et quand on me raconte un problème je te en mode <rire> et je donnais ma vision alors que la personne en face ce n'est pas moi et qu'elle a une personnalité, un milieu culturel, un milieu euh, cognitif etc et qu'il y a des choses qui pour toi sont intolérables mais pour elle sont tolérables et tu dois accepter ça mais tu conseilles pas une personne comme toi tu te conseilles. Il y a un cadre professionnel quand tu es avec un psychologue ou un psychiatre complètement différent et sans ce cadre il n'y a pas de travail qui qui est, ouais. qui est possible en fait. Je pourrais débattre de ça trois ans, <rire> mais c'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, on va faire un podcast où on pourrait oui. vachement plus euh, discuter euh, en temps libre. On a posé des questions sur nos Instagram respectifs euh, autour du HP, donc haut potentiel. Pour se mettre d'accord sur les termes, on va dire juste HPI et HPE, mais HPE, ça veut dire HP, hypersensible. Alors c'est ce oui. que j'ai entendu en tout cas. C'est ce que j'ai entendu. Quand tu m'as dit ça, ça m'a surprise. Quand tu m'as dit euh, le HP, c'est l'hypersensibilité. Et je me suis dit, bah c'est bizarre, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont cette représentation. Voilà. Là, le HPI, c'est le haut potentiel intellectuel. Il y a un consensus là-dessus. Il y a des tests qui permettent de, de, de répondre à la la question du haut potentiel intellectuel que nous avons passé aujourd'hui. Après on rentrera peut-être plus dans les détails ouais. de ce que c'est le HPI. Voilà. Parce que là on va répondre à vos questions et ensuite ensuite, on va en deuxième partie on va analyser plus en détail ben, mon test. Il y a de quoi dire. Hein. <rire> et... HPI c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui. Le HPE, donc haut potentiel émotionnel. Là il n'y a pas de consensus scientifique. Le terme il a été inventé par une psychanalyste qui définit ça comme quelque chose qui se rapproche de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui a été... Enfin, le, le concept a été inventé par euh, une dame qui s'appelle Hélène Aron. Il y a des éléments scientifiques. En ah, fait, ouais, elle a créé un, un questionnaire pour repérer. C'est un auto-questionnaire, donc on, on lit les questions. Il est disponible sur Internet mmh. d'ailleurs, pour savoir si on est hypersensible ou pas. Je crois qu'il y a genre 23 questions, quelque chose comme ouais. ça. Son questionnaire, il tient la route. Ça veut dire sur ouais. le plan scientifique, c'est pas mal. Mmh. Simplement, le questionnaire, en fait, il veut surtout dire euh, est-ce qu'on se sent ou pas hypersensible. Ouais, voilà. C'est la nuance. Et surtout, il y a un effet Barnum euh, qui est quand même très important si tu veux le définir. Alors, l'effet Barnum, c'est un peu comme, non je vais pas commencer par dire c'est un peu comme l'astrologie parce qu'ils vont me péter la gueule, Donc, je vais le définir à ma façon. Comme on est tout seul dans notre propre corps on peut pas, je peux pas savoir comment les gens voient la vie, c'est à dire que moi j'ai une impression de voir la vie de façon imaginons waouh wow, je ressens les cheveux super fort etc mais si fou tout le monde voit la vie comme moi. Et du coup on peut pas juger par rapport à autrui parce que c'est comme quand vous me tapez sur le bras, enfin quand tu me tapes sur le bras, ben moi je vais dire j'ai mal à temps, mais c'est un ressenti et tout le monde peut s'appliquer là-dedans. Oui. En fait, c'est soit tu des descriptions très vagues de quelque chose qui pourrait correspondre à plein de personnes comme l'astrologie, quoi qu'on ouais. en dise, sans critiquer quoi que ce soit, tu peux te reconnaître dans plein de trucs. Ouais. Voilà, dans plein de signes différents, tu peux te reconnaître. Et surtout, quand c'est positif, quand ça t'apporte voilà. quelque chose. Voilà, le truc de l'hypersensibilité, c'est que t'as un effet comme ça qui est très fort. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans les caractéristiques de l'hypersensibilité. Et en plus, c'est plutôt sympa de se dire qu'on est euh, hypersensible, qui serait ouais. presque un super pouvoir, finalement. Plutôt que de dire que t'as un autre trouble. Personnalité. Oui, un genre. trait de personnalité. Alors ouais. que... En outre, euh, on y croit ou pas, la plupart du temps, l'hypersensibilité, et c'est ce, ce dont tu avais parlé très justement dans ton post, c'est quelque chose qui n'est pas une cage dans laquelle tu restes toute ta vie. En fait, il y a des moments dans ta vie parce que, bah, imaginons que tu as un trouble anxieux généralisé, et bien tu es hypersensible parce que tu as un trouble anxieux généralisé. Mais je comprends ouais. ce que tu veux dire. Là où il y a des personnes qui vont consulter <cười> pour savoir s'ils sont HPI parce qu'ils ont des problèmes ouais, dans voilà. leur vie. En oh fait, yes. la, la, la définition de base par Hélène Aron, elle considère que c'est un trait de personnalité, que c'est inné, que c'est là depuis toujours. Mais Et c'est là qu'on euh... peut critiquer en disant que si c'est là depuis toujours... Faut peut-être déjà se pencher un peu plus du côté des troubles du neurodéveloppement. Par exemple, il y a plein de choses qu'on retrouve dans euh, les traits de l'hypersensibilité qui font quand même un petit peu penser aux troubles du spectre de l'autisme ouais. aussi. pour expliquer que ça soit là depuis toujours. Sinon, il y a aussi plein de choses qui correspondent aux caractéristiques de l'hypersensibilité, mais qui pourraient être une caractéristique ouais. du trouble de la personnalité borderline, qui pourraient être une caractéristique euh, d'un euh, trouble déficitaire de l'attention, du syndrome prémenstruel, de plein de trucs, en fait. Le savoir, c'est que l'hypersensibilité, c'est un symptôme. En voir. tout cas, nous, voilà, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pas comme ça que c'est défini par la personne, la personne qui, a, qui inventé a inventé le, le concept. Terme. Mais c'est les critiques importantes qu'on peut euh, poser à ce, ce concept. Il y a, je sais pas si tu connais le youtubeur psycho qui fait de la psycho, oui. et ben il a fait une vidéo sur ça où il explique que Hélène Ron, entre guillemets, euh, c'est de la merde, <rire> entre guillemets, il où dit pas ça, <rire> mais il explique que, que l'hypersensibilité, c'est un peu comme l'obésité, entre guillemets, c'est multifactoriel en fait. Tu peux pas dire je suis hypersensible parce que j'ai ça. C'est une arborescence tellement complexe qu'aujourd'hui, on n'a pas... De, le truc que vous voyez, les livres, etc., etc., c'est du marketing. Je sais que c'est... dur. Que... Alors, moi, j'essaie de nuancer en disant si... si mais non, mais t'as raison. Hein. Si vous vous reconnaissez là-dedans euh, et que ça vous fait du bien, et que ça règle vos ouais. problèmes, très bien, et c'est parfait. Mais le, le risque aussi de se mettre cette étiquette d'hypersensible, euh, c'est de se dire, je suis né comme ça, c'est comme peur. ça, ouais. ça fait partie de moi. Je dois travailler à l'accepter. Alors qu'en fait, non, ça se travaille. Ça a peut être une autre cause qui peut se traiter et faire que tout ça, ça s'apaise. L'hypersensibilité, à la base, c'est pas fait pour faire souffrir. Ouais. Si ça fait souffrir, faut se poser des questions. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diagnostic pour légitimer que vous souffrez en fait. Et c'est quelque chose qu'on a l'impression, tant que t'as pas un diag officiel, t'as pas le droit de souffrir. C'est pas parce qu'on te dit pas t'es si ou t'es ça que t'es pas légitime à avoir de la souffrance. On est tous légitimes à avoir de la souffrance, de pas se bloquer là-dessus non plus. C'est-à-dire que si vraiment vous souffrez trop pendant trop longtemps et que ça vous pèse, il faut vraiment aller voir quelqu'un et lire des livres de développement personnel ou sur l'hypersensibilité ou regarder des vidéos YouTube. Ça, pas, ça ne va pas régler le problème. C'est parti, let's go oh. Allons-y les amis <rire> Tu verras dans les différents tests que je vais te proposer, il va y avoir des choses très simples pour toi. Puis il va y avoir des choses plus compliquées et c'est normal, c'est tout à fait ce à quoi on s'attend. Les exercices sont assez différents, tu vas voir, on va alterner, il y aura certains qui vont se ressembler un petit peu. En fait, ça va chercher à, à voir comment ton cerveau fonctionne dans différents domaines. Euh, un de ces domaines, c'est la compréhension verbale, ça va mesurer ton raisonnement verbal, en fait, la conceptualisation, ce genre de trucs-là. Un autre grand domaine, c'est le raisonnement perceptif, donc ça c'est plutôt la logique. Ensuite, il y a la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ta capacité à manipuler des informations dans ta tête. Et le dernier grand domaine, c'est la vitesse de traitement. Comme son nom l'indique, qui mesure elle, la vitesse de traitement. Avec un petit chronomètre. Voilà. <rire> ça se base sur ceci, du coup, je montre quand même. C'est ça, c'est la vice 4. Bientôt, il y aura la vice 5, mais nous n'y sommes pas encore. Donc, donc, vice 4. Et on va euh, débattre de ça aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On peut pas filmer les tests et c'est secret voilà, c'est quand même assez... Euh, on ne peut pas biaiser le truc, parce que c'est un truc officiel. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai passé le vrai test. Elle connaît mon résultat. Elle ne veut absolument pas me le dire. Ça a duré 1h30 ou 2h. Ouais. Euh, parce qu'il y a des tests aussi qu'on a refaits, mais ça, on expliquera peut-être après. Enfin, ouais. ce qu'on a refait, c'est qu'on a substitué euh, certains, tests. certains tests. Ensuite, j'ai été notée avec un chronomètre en disant « Attention, il ne reste que 30 secondes <rire> !» Je n'ai pas avec, dit ça <rire> Avec l'angoisse. Compréhension orale, c'était trop bien. En fait, moi, j'ai tout aimé. Euh, à part euh, où il faut faire travailler la mémoire, je euh... pense que c'est le cognitivement c'est le plus fatigant de. Oui. Ça demande beaucoup de concentration et puis aussi c'est peut-être ce qui est le plus sensible au niveau de l'anxiété. Ouais. Dès que as quelques petites pensées euh, intrusives, hein, es dans, Petit ça complexifie ouais. beaucoup. Parce que si tu commences à penser à un autre truc et qu'elle est en train de te faire ta petite truc, es en ah, j'ai oublié. Et euh, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu me disais c'est les vacances, et <rire> que tu me disais faut que tu trouves les intrus, dans les, où il fallait faire les, les traits. Mais le temps est important pour oui. euh, ce qu'on veut mesurer quoi. Mais pour expliquer quand même, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui parlent des tests de QI sur Internet, ou ce genre de trucs ou qu'ils se disent mais en quoi ce test, enfin, qu'est-ce que ça prouve, il y en a de partout, ce genre de choses là. Et en fait c'est des, des batteries de tests euh, qui sont euh, standardisées, ça veut dire qu'on le fait tous passer de la, ma la même manière, qu'on a tous le même matériel etc. Mais en fait au niveau scientifique ça a quand même été euh, bien étudié cette histoire. Euh, donc, en fait, ces tests-là, ils sont sensibles, ça veut dire qu'ils discriminent finement les personnes entre elles. Mm. Ça, c'est des études statistiques. Hein. Voilà, il y a d'autres propriétés pas. statistiques reloues, mais tout ça pour dire que euh, c'est étudié, validé. Euh, c'est pas le truc qu'on trouve gratos à faire en 15 minutes sur Internet. Ouais, c'est enfin, pas juste euh, cocher bêtement des cases, il y a toute une analyse. Oui, en fait, c'est à la fois quantitatif, donc on regarde les chiffres, on regarde les normes, tout ça, mais il y a tout l'aspect qualitatif, surtout dans les épreuves verbales. En fait. Euh, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de quelqu'un, bah, en fait, la façon dont il va donner ses réponses, ça donne beaucoup d'informations et parfois même plus que le chiffre en lui-même. Oui, Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait un point commun entre toutes ces aptitudes cognitives, que ce soit le calcul, la mémoire à court terme, ce genre de choses-là, et c'est le facteur G. Et en fait, ces tests de QI ils servent à estimer ce facteur G qui est l'intelligence, oui. finalement alors après c'est un débat hein, qu'est-ce ouais. que l'intelligence euh, voilà. en tout cas on peut pas dire que ça ça n'a pas de rapport avec l'intelligence oui, oui, quoi qu'il en soit on, on s'en est au moins euh, une forme en fait oui. et le QI c'est une estimation de cette intelligence, c'est pas l'intelligence en tant que telle euh, le QI ouais, c'est comme ça, ça fournissait là. une sorte de, de probabilité d'agir avec intelligence, c'est une estimation de, de l'intelligence, ouais c'est une probabilité on peut pas mesurer l'intelligence elle-même, ouais, voilà L'intelligence émotionnelle, on peut être tous ok sur oui. le fait que ça existe. C'est que quand on parle de quotient, il y a quand même un lien avec l'inné. Tu vois, enfin, le quotient oui. intellectuel, quotient émotionnel. Alors qu'en fait, le quotient émotionnel, pour le coup, c'est vraiment très sensible. Enfin, ça peut varier euh, beaucoup euh, en grandissant. Ça se construit plus que le QI. Mais le concept de l'intelligence émotionnelle, là, scientifiquement, on a déjà plus de choses. Sans parler de HPE, ça, c'est ce terme-là, le haut potentiel émotionnel, qui tient pas vraiment. Par contre, l'intelligence émotionnelle, euh, oui. oui. Il euh, y a un test qui permet d'avoir une sorte de caution émotionnelle. Je ne suis pas persuadée qu'on en fasse euh, grand-chose. Après, ça peut être intéressant pour euh, mieux nous connaître. Je ne pense pas que le HPE, tout ça, ce soit des mauvaises choses. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est le marketing. Euh... Bah c'est ça, c'est que pour l'instant, on n'y comprend rien. Parce qu'entre la personne qui dit que le HPE, c'est une sensibilité très forte, et la personne qui dit, bah non, le HPE, en fait, c'est quelqu'un, au contraire, qui, qui comprend bien et qui gère bien, on voit qu'on n'est pas encore tout à fait euh, au clair avec ça. Et il y a énormément... Comme tu dis ouais, de marketing derrière euh, l'hypersensibilité machin ouais, j'ai aussi autour h... du HPI beaucoup oui <rire> En vrai, il y a plus que les 10 tests que. Enfin, en touche, j'en en ai fait passer 12 du coup. Mais en vrai, il y en a plus que ça. Mais en fait, c'est quand tu fais des substitutions, comme nous on en a fait deux. Mais après, il ne faut pas en faire plus de deux, hein. ouais, ça perd un... voilà. son sens. Nous, c'était justifié par la dyscalculie, pour un. Et pour l'autre, parce que c'était trop dissonant avec les deux autres épreuves de la même catégorie. En fait, c'est dans la catégorie compréhension verbale. Ta note correspond à celle de culture générale, elle était trop éloignée de tes deux autres notes de compréhension verbale. Okay. Et du coup, au niveau de l'indice, ça foirait le score. Et c'est quand même dommage parce que, oui, c'est le truc qui est plutôt lié à la culture. Est, euh, est moins lié quand même à... au fonctionnement cognitif du cerveau. Ouais, c'était vraiment euh, des questions de culture générale, des écrivains en mode qui est cette personne, est -ce qui... pourquoi elle fait ça, c'est des trucs un peu de la vie quotidienne, enfin moi je viens d'un, comme je t'ai dit, d'un milieu socio-culturel incroyable, donc ça fait que j'ai des grosses lacunes et euh, ce test, moi j'étais en freestyle. Elle a pas kiffé. <rire> ça t'a fait l'impression genre vraiment d'être de nouveau en Sam 2 et que ma maîtresse elle me disait Léa et je ah oui. C'est moi la maîtresse qui fait Léa Non c'était la vraie maîtresse de Sam 2. <rire> vraiment nul en culture générale. <rire> ce qu'on disait, le truc, c'est qu'il y a cette partie du test qui est très culturelle. Mmh. Et que euh, bah, plus tu as une, un capital culturel élevé, plus euh, tu auras de points sur cette épreuve. En fait, il y a différents types d'intelligence. Ce qu'on appelle l'intelligence fluide, donc là, ça va être plutôt du raisonnement. Mmh. Et effectivement, là, l'impact du niveau socioculturel, il est quand même moins important que d'autres épreuves qu'on dit plutôt d'intelligence euh, cristallisée. Donc ça, c'est tous les acquis antérieurs. Donc euh, oui, c'est l'école, c'est le milieu familial. Euh, voilà. Et dans les épreuves verbales, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de... Euh, du niveau socioculturel qui ressort et particulièrement une épreuve de culture générale où euh, ce facteur-là il est particulièrement important est et quand tout compte. le reste est très élevé et ben on peut remplacer l'épreuve de culture générale pour voir enfin voilà pour que ce soit plutôt euh, soit plus homogène et que ça ait plus de sens en tout cas ça a du sens aussi hein, voilà ouais. c'est cette épreuve qui est moins élevée on peut l'interpréter mais pour faire l'interprétation générale c'est mieux non. de la remplacer mais ça vient un petit peu sur le tu sais sur la vidéo de mérito méritocratie où je parle du, du bagage de vie en vrai ça s'appelle le capital j'explique que quand à deux deux parents médecins t'as plus de chances de faire médecin que si tu as deux parents qui sont au fin fond de la montagne enfin au fin fond de la montagne ou n'importe où et qui ont aucun bagage culturel mmh ouais. enfin en tout cas pour faire des grandes études socialement bon, cool tellement bien vu socialement où il faut un niveau culturel assez élevé, ben, tu auras beaucoup plus de difficultés. Puis le piège en plus de l'intelligence, c'est que plus tu es intelligent, on va dire plus tu as un QI élevé, plus tu as de chance de faire un métier avec de longues études, un métier mmh. qui traduit un niveau socioculturel élevé. Oui. En fait, et c'est la boucle en fait. C'est-à-dire que plus tu es intelligent, plus tu vas élever ton niveau socioculturel et en même temps ouais. le niveau socioculturel, il influe aussi sur l'intelligence. Effectivement, à la base, on part pas tous avec, avec <rire> la même chance, voilà. Et oui, intelligence et niveau socioculturel, ben ça joue. Ça, ça va ensemble. Bon. Le pas le même bagage de vie, et c'est quand même important à prendre en compte sans se blâmer. Le QI, il est quand même hautement héritable, on dit. Ouais. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50% de ton QI qui vient de ta famille. Le reste, tu as les influences du niveau socioculturel et tu l'influence de l'interaction entre tes gènes et l'environnement. Ça, ça s'appelle l'épigénétique. Il y a une grande partie du socioculturel, il y a du génétique, enfin, c'est un mélange de tout ça. Quoi. Là, on parle du, du QI, du QI ouais. mais en fait, tu as tous les, les, les traits de personnalité aussi oui. qui vont faire que tu as des personnes qui, oui, vont sortir d'un certain milieu socioculturel, qui oui. vont pouvoir euh, avoir la curiosité nécessaire aussi pour. Euh... Après, il n'y a pas que ça, ça serait ouais, tellement réducteur ouais. que de, de dire ça, mais tu as des traits de personnalité qui vont faire que tu peux plus apprendre, etc. Ouais. Il y a toute ce, cette euh, sorte de halo lumineux. Autour du QI, autour du culturel, etc. Comme si ces gens étaient des envoyés un peu de Dieu, entre guillemets. On a tous envie d'être HPI. Que j'ai un QI euh, élevé ou pas, en soi, ça changera absolument rien à ma vie, c'est juste un score. À côté de ça, aujourd'hui, en tout cas, à 28 ans, euh, moi, je vais très bien dans ma vie, j'ai plus aucune difficulté. Mais c'est ça, en fait, euh, concrètement, si tu fais euh, un test de QI, c'est que. Il y a, quelque chose Il y a, a... soupçon d'un problème. Voilà. voilà. Pour le HPI, tu peux le faire, mais souvent les personnes qui vont consulter dans cette démarche de haut potentiel intellectuel, c'est qu'elles ont un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elles se disent « c'est peut-être ça mon problème ». À tort <rire> Souvent à tort, en tout cas. Sinon, c'est une question identitaire, c'est de la curiosité, mmh. ouais. que pas tout le monde peut se payer. Voilà, c'est ça. La Moi, clairement, c'était plus de la curiosité oui. qu'un problème deux Et puis bon. Puis les, les conditions dans lesquelles on l'a fait font que c'était pour la curiosité. Là, on était dans un truc informel. Informel. Euh, voilà. Je n'ai pas fait une anamnèse, un entretien de départ détaillé euh, comme je l'aurais fait dans un ouais. cadre professionnel. Précis, si je ne suis pas biaisée parce que j'avais jamais vu ce test de ma vie, je l'avais jamais ouvert, je l'ai jamais fait. Le but, c'est de ne pas l'avoir préparé avant, sinon ça n'a plus de sens. Ah bah oui, après il y a un effet, euh, on parle de l'effet test-retest ouais. du coup, après avoir passé un test de QI, il faut attendre un certain temps, alors je sais plus si c'est un an ou deux, enfin si c'est deux c'est quand même mieux, mmh. euh, pour limiter cet effet-là, parce qu'effectivement il y a un effet d'apprentissage qui est important quoi. Donc pourquoi une majorité des gens se reconnaissent dans les caractéristiques HPI et hypersensibles Très souvent, le HPI, dans le grand public, il est associé à l'hypersensibilité, à tort. En fait, il n'y a pas d'association entre les deux. Les études scientifiques, elles montrent que non, ce n'est pas, pas lié, contrairement à ce qu'on peut penser. On a tendance à les relier, voilà, même si ça ne devrait pas l'être. Et ensuite, pourquoi les gens se reconnaissent là-dedans euh, Parce que justement, la représentation du HPI, c'est cette hypersensibilité. Et comme ce qu'on vient de dire, l'hypersensibilité, il y a un effet Barnum très point. important. Tout le monde Peut se reconnaître à un moment de sa vie en tout cas euh, dans ce truc de l'hypersensibilité et du coup tu te dis mais alors euh, ok je suis peut-être hypersensible mais attends mais les hypersensibles c'est les HPI bah je dois être HPI et, et tu vas lire HPI. sur internet et puis je sais pas encore une fois mon, mon résultat mais quand je lis les trucs HPI je m'y reconnais dans quasi tous j'ai l'impression que c'est plus Barnum qu'autre chose vraiment euh, c'est euh, on en parlait du coup avec mon copain qui est derrière la caméra je lui disais à chaque fois non c'est Barnum non c'est Barnum bah en fait c'est ça enfin en gros on te dit que tu aussi... sens un décalage avec les autres que ouais, tu voilà. poses beaucoup de questions enfin c'est des trucs et qui... c'est dur quand es toi-même dans ton propre corps, de te dire... Bah euh, ben en fait, euh, tu sais pas ce que te... c'est pour les autres, ouais, ouais, voilà. D'un point de vue marketing, du coup, et dans le but de l'utilitarisme, ils vont faire en sorte que ça touche un maximum de gens, pour que ça soit vendu à un maximum de gens, pour que les gens consomment un maximum de ces livres et puissent mmh. euh, faire gagner la, la personne qui écrit le livre. Mmh. Du coup, faites attention quand même à ce que vous lisiez et aux sources des livres. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a les livres, il y a des, des sortes de coaching qui se développent. Enfin, il y a plein de trucs autour. Euh, de ça, ouais. autour. Alors, on voit euh, au potentiel, zèbre euh, tout ce qu'on veut. Enfin, mais il faut faire attention. Même, même au sein des psychologues, il faut le dire aussi, oui. euh, ah ben oui. tout le monde n'est pas au clair là-dessus. Il y a beaucoup de, de bêtises qui sont dites encore aujourd'hui. Euh... Ça peut détruire des vies en plus, c'est ça le pire. En fait, oui, en fait. et puis ça fait perdre beaucoup de temps, ouais, en fait. Bonne... Ça fait perdre du temps. Par exemple, la pensée en arborescence, ça ne veut pas dire grand-chose et ça n'existe pas dans le monde anglo-saxon. Parce que encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, moi j'ai l'impression d'avoir une méga pensée en arborescence, j'ai l'impression que dans ma tête ça pue, ça pue tout le temps mais j'ai l'impression que... Pensée en arborescence, ce que ça veut dire c'est euh, en fait ils opposent deux pensées différentes. Il y aurait une pensée en arborescence, celle des hauts potentiels intellectuels, et il y aurait une pensée linéaire. La pensée linéaire ça veut dire que quand tu as une idée, tu as une idée, ensuite tu en as une autre, ensuite t'en en as une autre ouais. alors que la pensée en arborescence ça veut dire que tu as tout en même temps en fait donc ça veut dire que qualitativement c'est de deux façons de penser <rire> ça veut dire que tu as deux trucs complètement ouais. différents. Tu aurais une pensée linéaire pour le commun des mortels, ouais. les petites merdes et pour les dieux c'est <rire> le savoir infini fini. Euh, c'est le ouais. feu d'artifice dans le cerveau, ouais. ça part dans tous les sens, ça s'active tout en même temps etc. ça ne tient pas, il n'y a pas de fonctionnement qualitativement Mais... différent. Effectivement à partir d'une idée tu peux en avoir plein d'autres, ça c'est une forme de créativité effectivement on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Euh, par contre, les idées, elles arrivent bien les unes à la ouais. suite des autres. C'est pas tout en même temps, c'est pas tout ton cerveau qui s'active. D'ailleurs, ce que les recherches montrent, c'est qu'il y a des différences d'activation euh, du cerveau mmh. pour les personnes qui sont au potentiel intellectuel et les personnes qui ne le sont pas. Ce qu'on remarque, c'est que quand il y a des tâches cognitives plutôt simples, le cerveau des hauts potentiels intellectuels, il s'active moins ouais. pour le même ah ouais. résultat. Okay. Alors que quand tu es dans une tâche euh, complexe, on voit qu'il y a une, on va dire un circuit, une route dans le cerveau qui s'active beaucoup plus fortement chez les hauts potentiels intellectuels. Mais c'est la même route, c'est la voilà. même route que les autres. Simplement, le message, il passe beaucoup plus vite. Beaucoup... Voilà. En fait, c'est une, une rapidité. Ouais. Donc, il n'y a pas de, de pensée en arborescence, il n'y a pas tout le cerveau. Au contraire, il y aurait presque moins de zones qui s'activent pour le haut potentiel intellectuel. Mais c'est plus efficace et ça va plus vite. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même préciser à ce, ce moment de la vidéo que quand même il faut arrêter euh, avec le haut potentiel euh, en mode c'est des envoyés en fait il faut bien garder en tête oui que c'est pas des gens supérieurs mmh. en fait c'est ça. ça et c'est pas qualitativement différent c'est en termes de quantité c'est à dire que le message il passe plus vite c'est plus fluide ça prend moins d'énergie dans le cerveau donc ça va ça passe plus vite quoi les associations oui peuvent se faire plus rapidement mais c'est pas une façon de penser qui est différente des autres, voilà, pas... c'est pas des, des surhumains. Voilà, Quand ton HPI est élevé, déjà c'est pas un diagnostic. C'est pas ça. un diagnostic voilà. parce que c'est pas un trouble. Voilà, c'est pas un diag, donc il faut aussi arrêter avec ce truc de diag, euh, tout ça. C'est pas parce que quelqu'un dit « je suis HPI » que son idée est forcément meilleure que la tienne, en fait. En fait, comme on disait tout à l'heure, s'il a une idée de merde, eh bien, elle sera juste plus rapide à arriver, mais ça. ça reste une idée de merde, en fait, on voilà. est tous des gens... Euh... <rire> Pourquoi tu me rends rigolant <rire> Ah, ça attaque, d'accord. <rire> tout comme tout le monde, les gens qui sont HPI ou non, eh ben, ils ont des idées de merde ou même des pensées racistes, homophobes et ce pas des gens qui sont plus intelligents et plus woke que les autres. Alors, combien coûte euh, ce test HPI quand on est adulte ça, <rire> ça, dépend, ça, dépend. ça dépend de beaucoup de choses mais globalement, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Ça dépend de la zone géographique dans laquelle on va faire le test. Mais ça peut coûter euh, entre 350 euros. Ça peut monter dans Certaines zones jusqu'à 600, 700 euros. Waouh Oui, ça peut être très variable entre les différents professionnels. Après, c'est un vrai travail complet. Je tiens à le préciser parce qu'on l'a fait aujourd'hui et tout. Ouais. Euh... Je tiens. À... Oui, oui. Alors, je. je c'est pas juste en mode agace. Euh... Hein, euh, non, voilà. non, pas du tout. Un vrai travail. Il faut se représenter les choses. Déjà, euh, les tests, rien que les tests de clients en eux-mêmes, ça coûte genre 1400 euros. Ça, c'en est un. Parce que on peut pas les avoir euh, genre en mode, on ne les achète pas sur Internet. C'est. Ah précis, il faut être... C'est protégé, c'est pour ouais. les psychologues, etc. Et ça coûte déjà son pesant d'or. Ça coûte très cher, ça c'est pour les adultes, il faut l'avoir aussi pour les jeunes enfants, il faut l'avoir aussi pour les enfants, ouais. et là on n'est que sur l'efficience intellectuelle, il y a aussi des tests, enfin plein de tests qui existent ouais. pour la mémoire, l'attention, la concentration, bref, c'est tout un, un budget énorme. Il y a ça, il y a le fait qu'avec euh, la personne, le, le neuropsy ou le psy, il va passer au moins, il va passer au moins 4 heures, une heure d'entretien, ouais. deux heures de tests, euh, au moins une heure pour restituer les résultats, ouais. plus tout le temps que le professionnel va passer tout seul pour coter et rédiger ouais, son compte-rendu. Compte-rendu, ça peut faire d'une dizaine de pages à euh, 30, même ouais. 40 selon les professionnels. Parce que logiquement, c'est demander, c'est rare que quelqu'un vienne te dire je veux juste savoir si je suis... Euh, ah oui non voilà. non, bah non, c'est euh, voilà. Parce que le, le QI, alors à part si tu veux vraiment l'afficher sur le frigo de mamie, euh, <rire> sinon le but c'est de comprendre ton fonctionnement, ouais. et tu en veux un retour, tu veux un compte-rendu, tu veux savoir bah, comment tu ah, fonctionnes tu en trop fait. Oh mon retour, ça y est là, tu m'as trop hypé. <rire> le suspense est à son comble. <rire> Il y a des gens qui m'ont dit que, euh, je ne savais pas du tout ça, que ça pouvait être remboursé dans des hôpitaux ou dans des endroits pour cas précis. Oui tout à fait. Si tu veux un test pour savoir si tu es haut potentiel intellectuel, tu vas bien payer parce que tu n'as pas de problème. <rire> parce que ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un trouble. Ouais. Dans d'autres euh, circonstances, quand c'est pour le cas par exemple d'une déficience intellectuelle, c'est différent. Hein, dans un circuit euh, de soins, quand tu passes par des structures hospitalières, médico-sociales, oui, ouais. etc., là effectivement c'est pris en charge. Mais en fait, il euh, n'y a pas de service pour détecter le, le haut potentiel intellectuel. Enfin, pas ma oui, connaissance, ouais. en tout cas, le haut potentiel intellectuel. Parce qu'encore mmh. une fois, ce n'est pas censé poser de problème. Oui, ouais, voilà. Il y a beaucoup de gens qui limite mettent tout leur vie dans ce test de HPI, comme si en ayant la réponse du HPI, ils allaient euh, révolutionner le monde juste après, comme si ça allait changer tout le cours de leur vie, etc etc. Il faut bien comprendre que HPI ou non, il n'y a pas besoin de s'étiqueter, euh, mettre sur son Instagram qu'on est HPI. Enfin, je veux dire, hashtag zèbre. <rire> voilà, Donc là genre, je veux dire que ça crée quand même beaucoup de mal-être parce qu'il y a des gens qui se disent, là, là, j'en suis sûr je suis HPI. Et ils ont peut-être raison, tu vois. Mais si c'est pas une fin en soi, encore une fois. C'est pas un, ça qui va vous faire que vous allez changer votre vie, en fait. À part ouais. si vous avez une souffrance, encore une fois, si vous avez une souffrance, etc., etc., je peux le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas normalement, euh, voilà, l'écrasante la, la majorité des HPI, c'est du plus, c'est ouais. du bonus. Ça veut dire que tu as plus de chances de réussir à l'école, tu as plus de chances de réussir tes études, tu as plus de chances d'atteindre le métier de tes ouais, rêves. Voilà. Mais c'est pas sûr non plus. Hein. Non, voilà. c'est une tendance. Voilà. Donc s'il y a de la souffrance, globalement, elle n'est pas liée au HPI, en fait. Il ouais. y a plein d'autres choses. C'est pas parce que tu es HPI que tu es complètement préservé, <rire> ouais. que tu pas de ouais, souffrance sûr, psy, là. etc. Même si euh, le HP peut préserver dans ouais. certains, enfin a tendance à préserver d'un certain nombre de choses. Quand tu es HPi et que tu as un ah, trouble oui. du spectre de l'autisme, souvent c'est quand même les formes de trouble du spectre de l'autisme qui sont les plus légères. D'accord. C'est pas, vois pas vois du ce tout représentatif ouais. de la majorité ouais. des ouais. personnes. Parce qu'en fait un on imagine vraiment, vraiment un peu comme Big euh, Bang théorie. Ils ont dit qu'ils avaient pas fait exprès, mais il a clairement tous les stéréotypes du Asperger. Tu vois. Ouais. on imagine vraiment l'autiste Asperger comme étant comme ça. Euh... C'est pas du tout représentatif voilà. de, du trouble du spectre de l'autisme. On n'utilise plus d'ailleurs le terme Asperger. C'est pour ça qu'on a j'ai vraiment trouble du spectre de l'autisme. C'est pour ça aussi que les gens confondent, ont une représentation d'une du, personne qui a un haut potentiel intellectuel qui pourrait avoir des difficultés de communication, des difficultés dans les relations ouais. sociales, parce qu'ils ont cette image de la personne souffre d'autisme qui peut avoir effectivement des, des vraies difficultés. En ça, fait, c'est deux choses qui sont distinctes. Très grande majorité des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel n'ont pas plus de difficultés que les autres. Ouais. On en a tous des difficultés dans les ça. relations sociales. C'est qu'en fait, il y a un biais de recrutement qui est énorme, parce que les personnes au potentiel qui vont se faire tester, globalement, c'est qu'elles ont un problèmes ouais. dans leur vie, qu'elles veulent des oh, réponses ouais. à leurs questions. Mais ça, c'est pas du tout représentatif de, de, de la plupart des gens qui ont un haut potentiel intellectuel ou juste tout roule en fait. C'est pour ça qu'il y a ce, cette image-là ouais, du ouais. HPI en souffrance parce que c'est celui qui va consulter et donc c'est celui qu'on connaît. Vous ne faites pas passer le stage HPI à n'importe qui, il faut qu'il y ait quand même plein de signes d'appel, c'est pas en mode salut, je veux pas le à Mais s'il y a des gens qui ont envie de la faire. Bah s'ils de... ont envie de donner l'argent, donner l'argent. Il ouais. n'y a pas de problème. <rire> Mais sinon, en fait, c'est l'entretien qui détermine si on fait passer ou pas le test. Enfin, on peut ouais. dire, ben bah, non, là, je, je, je, je ne vois pas le sens. Avec avec la demande que la personne a ça n'a pas de sens mmh. et c'est aussi de se dire ben en fait j'ai pas envie de faire de l'argent, enfin oui, psychologue voilà. n'est pas dans, dans le monde du commerce non plus, a priori. Il beaucoup de faux diag, est-ce qu'il y a des psys mal informés charlatans Mais probablement, qui. Qu mais je veux dire c'est pas du tout représentatif, j'ose oui, voilà. espérer que 99,9% des psys ne sont oui. pas des charlatans. Après mal formés, il y, y a beaucoup ouais. de psys qui ne sont pas, on va dire, au max des connaissances qu'on a actuellement sur le HPI et qui continuent d'entretenir ouais. des mythes de la pensée en arborescence, de l'hypersensibilité mmh. associée et ce genre de trucs là. Et c'est pas forcément évident de trouver les informations si tel es psychologue est bien à jour euh, ouais. ou pas, mais euh, moi j'ai envie d'y croire ouais. en fait. Ouais. <rire> Est-ce que le diagnostic est-il vraiment indispensable pour l'hypersensibilité Mais il n'y a pas <rire> <Y> a... <rire> une... déjà fait... c'est pas un trouble l'hypersensibilité non plus, donc il n'y a Alors, pas de diagnostic. Déjà, y a même pas de... Enfin, déjà ça là, le HPI, c'est pas un diagnostic. On a dit c'est critiquable, soit on ouais. est d'accord avec ce qu'a dit Hélène Aron. Et euh, dans ce cas-là, c'est un trait de personnalité. Après, est-ce que euh, dans le monde d'Hélène Aron, je ne pas faire un autre pays où il y a ceux qui croient Hélène Aron, parce qu'elle <rire> est toute seule dans son truc. Genre. Mais après ça arrange plein de gens, il y a plein de gens qui adorent se découvrir hypersensible, où ça répond à tellement de leurs questions, et c'est tellement plus cool d'être hypersensible que d'être en dépression par J'sais exemple. Je ne sais pas si je le dis, mais la youtubeuse qui a popularisé énormément le terme hypersensible, bah... parce que en fait c'est autodiag à travers un livre qui est scientifiquement pas prouvé en fait, et mmh. je trouve ça problématique. Si elle se sent hypersensible etc, c'est son choix, mais de là à... Promouvoir quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé et dessous, les commentaires, c'est des millions et des millions parce qu'il y a eu des qui millions sont hypersensibles. Je suis moi aussi là-dedans et qui se sont vraiment, j'ai l'impression que c'est parti un peu, en tout cas sur internet. Moi, c'est la première que j'ai vue à partir de là, j'ai vu tout le monde en parler ouais. et euh, je trouve ça très euh, dangereux. En fait, tout simplement très dangereux et c'est quelque chose que, qui est très difficile à comprendre, mais parce qu'on a vraiment encore l'impression que la psychologie, c'est pas si grave que c'est un truc de, de comptoir, c'est un truc de copine, c'est des astuces, c'est des bons conseils. Il faut savoir que des fois, nos bons conseils qu'on donne même à travers les réseaux sociaux peuvent être les pires. Il faut arrêter. Euh, en tant qu'influenceur d'utiliser la psychologie comme si c'était rien et pas se rendre compte que c'est dangereux. Si vous n'avez pas des connaissances dans le domaine de la psy ou même des TCA parce que les TCA c'est un enfer, ne parlez pas des sujets. C'est ça en fait à travers une vidéo qui va faire la promotion presque de l'hypersensibilité, il y a des milliers des milliers de personnes qui vont s'y reconnaître et qui du coup vont pas aller consulter, vont pas ouais, aller ouais. se faire aider parce qu'ils vont se dire ah, ah mais c'est ça que je suis, ah ok bon ben je vais faire tips, avec. Les ouais. tips qui donnent que ce soit pour les TCA ou même l'hypersensibilité, mmh. c'est des tips où les gens vont refaire. On va on valide pas, on valide pas. Du coup, euh, tout ce qui est science, les vidéos doivent être sourcées. Sourcées, ok, vous ne regardez jamais les sources, je le sais, vous vous en foutez. Ouais, Il y a des longs articles super chiants à lire, travaux qui ont été faits sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont très importants quand on parle de science. Et la psychologie est une science. Euh, le test de MBTI. Non, mais s'il vous plaît <rire> Non, non Très marrant à faire, je recommande. Je recommande l'activité pour une soirée. Ou même, bon pourquoi pas, ça donne des petits éléments ouais. pour se comprendre. On adore, très bien. Par contre, c'est pas du tout un vrai test de personnalité. Il n'y a ouais. aucun fondement scientifique. Effet Barnum massif. massif ouais. Si vous refaites le test dans quelques temps, il y a peu de chances ouais. que vous retombiez sur la même chose. Donc en fait, ça, ça ne tient pas du tout. Encore une fois, ouais. effet Barnum, horoscope, même si on adore l'horoscope. Ouais. Moi j'adore le faire, moi je suis sauveur et un médiateur. Je suis Mais très on, adore, on adore ça. Le test de personnalité qui fait consensus s'appelle le néopi c'est fait par des professionnels qui y sont formés, et là ça se tient, on est sur des choses mmh. voilà, qui font consensus, ça se tient. Question précise, est-ce qu'il y a des... des, des, des... Tu sais pas, c'est la pensée en arborescence, je me coupe la parole. <rire> ça fuse <rire> <s> <rire> Des idées sont parfois hyperactives ou autres alors qu'ils sont IHPI. Là comme ça, je ne vois pas le rapport ouais, à vrai dire. Dit. Donc euh, je, je ne vois pas pourquoi, alors à part un enfant, on pourrait imaginer, qui s'ennuierait énormément à l'école et qui aurait aucun aménagement euh, pour sa scolarité, qui du coup, ben, en conséquence de ça, se, se, se mettrait à être très actif, à bouger dans tous les sens, mais, mais sinon enfin je, je vois pas trop le rapport pour être très honnête. Comment accompagner le HPI Encore une fois c'est quelqu'un qui n'est pas censé trop... La souffrance a priori il y a peu de chances qu'elle soit directement liée au HPI. Ce qui est rapporté parfois c'est qu'il y a un décalage parce qu'effectivement il y a des enfants euh, au potentiel intellectuel qui vont pas être attirés euh, par les mêmes jeux, euh, qui, auront, voilà, qui vont être je sais pas, passionnés euh, très tôt par l'astronomie, oui. ce Artificial, genre de truc. tu l'as vu dans le sens où cette série elle est géniale, vraiment elle Je est recommande. géniale, atypical. À, à, à Vendre du coup, ça parle du trouble du spectre autistique, mais pas du tout cliché avec tous les personnages sont hyper bien travaillés. Et du coup, lui, il a une passion pour les manchots. Et oui, il a un intérêt précis. restreint, ouais. ouais. De, okay mais sinon oui pour les, les, les, les accompagnements voilà si on imagine qu'il y a un enfant qui euh, ressent vraiment le décalage avec les autres généralement les enfants s'adaptent Il a même pas de stratégie ouais. à mettre en place ça se fait tout seul ça concerne pas non plus tout le monde il y a toujours des spécificités donc oui il y aura aussi des enfants à haut potentiel intellectuel qui vont pas être bien et dans ce cas là on l'accompagne bah on l'accompagne chez le psy voilà une question intéressante est ce que les tests devraient pas évoluer ils datent un peu non non les tests ils sont réactualisés je précise euh, donc ils sont réactualisés tous les 10 ans ouais c'est un peu comme ça mais sont quand même remis en cause. Genre il y a des gens qui sont en mode oui le QI, est-ce que euh, bah, c'est un peu le débat qu'on a eu, c'est un débat plus sociaux, enfin en tout cas le côté social et culturel, pas la même chose Mais ça n'aura aucun sens, voilà. on fera pas passer ces tests là, évidemment ça dépend beaucoup de la culture voilà. euh, dans laquelle on est en fait, on va pas faire passer mais même quelqu'un d'un autre pays occidental, ouais, voilà. hein, on va ouais, pas, ouais. c'est adapté à chaque fois. voilà il y a des gens qui le remettent en cause en disant que ça sert à rien et que c'est de la merde et qu'on s'en bat les couilles. Alors on a le droit de s'en battre les voilà. couilles complètement par contre, c'est pas de la merde <rire> Attention, Attention. Oui, ça, ça sert, sert aussi pour les, les, voilà, les personnes qui sont déficientes intellectuelles et mm. les personnes moi dans le cadre de mon travail, je travaille avec des gens qui ont euh, des lésions cérébrales suite à un accident par exemple mm. et en fait je vais faire passer ce genre de test pour voir leur fonctionnement pour voir euh, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien du coup pour compenser les difficultés enfin ça a un intérêt euh, à ce niveau là effectivement si on reste bloqué que sur l'histoire du, du haut potentiel intellectuel le test de QI on peut se dire mais euh, est-ce que c'est pas un petit peu un, un petit caprice voilà, ouais. mais en fait on, dans, dans la vie on s'en sert pas du tout mmh. que pour ça. Voilà. Il y a une mode autour mmh. du, HPI. Moment, du HPI, ouais. mais à la base c'était pas... En fait euh, quand ils ont créé ça c'était pas à la base c'était je crois pour l'école, pour ouais, discriminer euh, qui, euh, ceux ce qui étaient... Des merdes. En fait à la base c'était un est peu terrible. pour classer les gens par intelligence en mode toi t'es stupide et tu vas finir euh, ouais. avec un métier de merde C'est ça qui est critiquable ouais. et critiqué aujourd'hui. Ah bah oui. C'est euh, pas le test en, en lui-même qui est critiqué, c'est tout, enfin c'est encore tout ce qu'il y a autour. Ce qui est fort avec le L'hypersensibilité, c'est que comme il n'y a pas de diag officiel, les gens, ils sont plus légitimes à, à le faire déborder, on va dire. C'est... Pour L'hypersensibilité. Hein, sur... Ouais, ça prend la place sur les réseaux sociaux. En bah, vu ça... qu'en un test, en 23 questions, tu oh, sais. Ouais, voilà, c'est ouais. euh, ça passe. Plein de classisme, genre question de culture, etc. Définition des mots, etc. Moi, je l'accorde à fond. je viens d'un milieu euh, social-économique, ça va, mais euh, culturellement... Pauvre, on n'a pas de culture chez moi, enfin très peu. Balle perdue pour toute la mif là. <rire> <rire> Mais c'est vrai que culturellement on vient de la classe moyenne avec un accès à l'éducation standard. Nous chez nous on va pas au musée, on va pas au cinéma, c'est les trucs de bobo, c'est des trucs qu'on s'en bat les couilles. Nous on travaille dans le champ tu vois, on travaille à dur labeur. C'est un peu les trucs de riche entre guillemets, la culture, c'est carrément un truc de riche, c'est pas entre guillemets, c'est un truc prestigieux. Il faut de l'argent pour avoir de la culture puisque les musées ça coûte cher, le cinéma on parle Oh bah là là là là non mais là faut faire quelque chose. Un compte en banque à chaque non, fois ouais. c'est une balle un cinéma c'est ouais. surtout moi qui 28 ans enfin ouais. 27. Ah ouais ouais. Passé 25 ça y est t'es es un vieux en plus. Ah ouais ouais et en plus de ça genre quand t'es t'as pas le droit d'être étudiant et, et vieux parce que quand t'es oh oui. vieux t'es en mode ah mais t'es vieux t'es étudiant mais t'as plus d'aide, parce plus. que maintenant ouais. t'es censé euh, en fait et ça je trouve c'est encore une fois un truc on en débat des heures mais je trouve que c'est un, une balle que le pays tire dans le pied de ses propres citoyens parce que je veux dire à 20 ans tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie à 25-30 ans, tu commences à avoir des petites idées des de verrou. <rire> Sauf qu'on te dit, bah, tu veux faire des études Benique. En fait, dans les épreuves verbales, donc ça constitue un des quatre domaines qui est mesuré par les tests de QI. Il y a certaines épreuves où, effectivement, le niveau socioculturel, on sait qu'il a un impact assez fort là-dessus. Et oui, oui, c'est critiquable. Après, c'est une forme d'intelligence. C'est ce qu'on disait, l'intelligence cristallisée, des acquis antérieurs. Ça donne des informations intéressantes. On, on peut critiquer. Ouais. Voilà, c'est un package. Euh, parce que c'est des gens élitistes, entre guillemets, c'est pour calculer entre guillemets l'élite. Pour appartenir à l'élite, il faut avoir un, pour être intelligent, il faut avoir une culture pour mieux comprendre le monde, etc. etc. Mmh. Euh, déjà, c'est pas parce que tu réussis Merci. à l'école que tu es au potentiel intellectuel. C'est comme l'histoire de parler plus tôt, de marcher plus tôt. Euh, quand tu es HPI, il y a de grandes chances pour qu'effectivement tu aies marché plus tôt, parler plus tôt. Mais la plupart des enfants qui parlent plus tôt et qui marchent plus tôt ne sont pas au potentiel intellectuel. Est-ce qu'il est est qu s'est volé Alors oui. Bah ça oui, HPI, là pour le coup on n'a pas de doute. Du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'avant que tu me dises le test, je vais sauter par la fenêtre. Et si j'arrive... <rire> on aura ben la, la paier, réponse. <rire> c'est que je suis HPI, si je meurs, tant pis. <rire> tu quoi là Tu vas faire ton dessin Je vais expliquer peut-être... Euh, oui, qu'est-ce que... <rire> <Okay>. Le critère, <rire> je me crois en cours magistral, c'est vraiment fabuleux. <rire> le critère aujourd'hui, Conférence de presse. C'est ça. C'est un quotient intellectuel euh, supérieur ou égal à 130, pour dire qu'on a HPI. Mais en fait, le, le QI, c'est un continuum. Donc en fait, il n'y a pas un, un éclair de génie qui s'abat sur le 130. Si tu as 129, tu n'es pas euh, exclu à la porte du Graal, en fait. C'est un... <rire> ouais. un continuum. Et puis en plus, il y a aussi des choses à prendre en compte. C'est que, par exemple, si vous passez les tests le matin ou le soir... Bien sûr, le, la critique qu'on peut porter euh, à tout ça, c'est que c'est une photo à un instant T et qu'à l'instant T, oui, tu peux ne pas avoir dormi la nuit d'avant, tu peux péter la dalle, tu peux venir te séparer de avoir ta meuf. Enfin, Tu vois, tu peux avoir tes règles, il y, y a des choses qui peuvent jouer, et après c'est au psy de faire attention à tout ça aussi. Moi comme je, tout le monde le sait, maintenant j'ai consommé des drogues pendant longtemps. A priori, ouais, moi je vais pas trop m'avancer là-dessus. Euh, si tu pas. étais sous l'influence de drogue pendant... Ça aurait été plus rigolo peut-être. Peu. <rire> ça aurait été plus marrant. Mais, mais effectivement, ça aurait joué sur ouais. le, les résultats. Mais là, non. C'est-à-dire que dans la population Donc, générale... des souvenirs. Le QI, le quotient intellectuel, qui suit une, une loi statistique qui s'appelle la loi normale et qu'on peut représenter par cette courbe qui s'appelle la courbe de Gauss. Voilà. Okay, donc si on regarde cette courbe, donc ça c'est la répartition de la population, enfin du QI de la population. Si on regarde à 100, 100 c'est la moyenne du QI en fait. Donc la majorité des personnes, elle a à peu près 100 de QI. Après on prend toujours des histoires d'écart-type, se rentrer dans les trucs relous. La moyenne du QI c'est entre 85 et 115. Donc les gens se situent là. On voit que c'est là où il y a le plus de monde. C'est là où la courbe elle est le plus haut. Si on regarde aux extrémités, donc à deux écarts types de la moyenne, là c'est 70, c'est le seuil de déficience intellectuelle. Et à deux écarts types au-dessus de la moyenne, c'est 130. C'est pour ça qu'on a choisi 130, c'est un peu arbitraire, c'est un truc mmh. statistique, il hein, n'y a rien qui se passe à 130. Mais 130, du coup, c'est le seuil de haut potentiel intellectuel et ça correspond à 2,3% de la population. Et si t'es à 120, 125. T'as les boules. T'as les boules, hein. les glandes, les crevettes. T'es pas envoyé de Dieu. Il a ça. que 130 ou plus. À 129, tu es à la porte du paradis. Et en enfer. Voilà, mmh. c'est ça. <rire> Prépare-toi du coup. Du coup, on a fait passer les tests tout à l'heure. Et la réponse... Est-ce que je suis aux portes du paradis Je vais mourir en enfer. Tu es aux portes du paradis. Okay. Donc c'est 127. Sérieux oh Oui. C'est énorme. C'est pas dégueulasse, très sincèrement. Oui, c'est 127. Après, tu avais des indices. Donc, les quatre différents indices qu'on avait parlé au départ, qui sont hétérogènes. Non, ouais. Après, je reviens Mais sur l'histoire du seuil de 130, euh... c'est un chiffre statistique. Ouais. Ça veut dire que 127, on est déjà, déjà là-dedans. Si on regarde plus précisément dans ton quoi j'ai géré, dans quoi j'ai été une, une merde. T'as été une merde nulle part. Déjà. Ah. Tu as très fortement géré, c'est dans l'indice de compréhension verbale. Donc tu vois, c'est toutes les épreuves verbales. Tu es dans une zone de haute potentialité, ça veut dire euh, au potentiel verbal, entre ouais. guillemets. Voilà, tu es au-dessus du seuil de 130. Ensuite, il y a l'indice de logique, donc ça veut dire que tu es dans une moyenne forte. L'indice de mémoire de travail... Pas très contente, un hein, peu mieux faire. <rire> Excusez-nous, <rire> c'est comme la meuf qui a 17 en mode... <rire> Franchement, il manquait quand même 3 points. Mémoire de travail, c'est la mémoire... Euh... Je pense que le cannabis c'est un peu lié dans le moment de travail. À long terme, dans les ouais. effets que peuvent avoir les drogues, oui, ouais, ça joue ouais, là-dessus. Et la vitesse, tu es sur le seuil de haute potentialité. Vitesse de traitement, c'est quand tu me dis un truc. Vitesse de traitement, c'est les exercices. Tu sais que je te le disais, ça va être ta récréation. À ah, vacances. Et okay, effectivement, ouais. tu as très très vite. Voilà, ouais. est-ce que ça te surprend Qu'est-ce que ça évoque en toi En vrai, moi, je pensais être mémoire en, meilleur en logique, mais euh... après meilleure, enfin, tu sais, genre, c'est toujours peu mieux faire, tu vois. Mais euh, non, ça Mais c'est bien, on voit de la personnalité. Du coup. <rire> Compréhension verbale, euh, d'être plus que, que enfin, plus, plus que la moyenne, c'est déjà énorme, tu vois, genre, je sais que, que c'est là où je pêche le moins, mais de là à me dire euh, je suis à plus de 30, 130, tu vois, genre, non, tu vois, genre jamais, parce que toute ma vie, euh, je me suis jamais dit, ah, je me sens, enfin, euh, moi, je, je me suis toujours vue comme une pauvre merde, en fait, genre une meuf normale qui galère en cours et qui est dyslexique, tu vois, je me suis jamais dit, waouh, wow, j'ai un truc de ouf et tout, enfin, j'ai vécu ma vie comme tout le monde, enfin, mm -hmm. je me suis toujours sentie en décalage, mais... Euh, comme tout le monde, le verbal, c'est mon, mon air de la guerre, tu vois. Genre, oui. hein, et c'est ce ça je que je pense que les gens perçoivent aussi, quand les gens te disent « je pense que tu l'es », parce que c'est tout... le raisonnement verbal, le raisonnement, et c'est ce ouais. que tu fais sur... enfin, beaucoup quand même sur YouTube. Du coup, ça, voilà, et ensuite, la, la vitesse, vitesse de traitement. vitesse de traitement, ça m'étonne pas non plus. C'est plus une impression. Quand j'en je parle, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. C'est-à-dire le nez trop près de la feuille. Mm. Et à chaque fois, je dis prenez du recul. Pas que pour faire ce qu'on a fait dans la vision de la vie et tout, ou dans les trucs un peu de logique et tout ça. Genre, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça et il ne voit pas euh, en globalité. Mm. Tu vois Et c'est même la consigne que tu m'as dit. Tu m'as dit fais comme ça. Et je quand je l'ai fait, tu sais, c'était mm. pas du tout ça. Moi, je voyais vraiment. Moi, oh, je t'ai dit que... quand tu en vois hein, c'est pas la peine ouais, de regarder après. Et toi, tu regardais tout. Ouais, c'est un, une, une. Voilà. Bon, ça va pas changer ma vie. Ah bah super en fait. ouais. On lui annonce ça, il s'en fout. Moi, je suis un peu que je voulais qu'elle prévoie le prix du bitcoin, qu'elle compte les cartes au casino et tout. Ah, il a... Elle peut, je pense, elle peut. Ah. Tu sois à 127 ou à 133 ou tu vois. Je pensais que j'étais à aller 110 max. 130 pour moi c'est, c'était énorme, genre. Enfin, j'ai pas l'impression d'être plus intime que quelqu'un d'autre, Je sais que je réfléchis de façon très bizarre et qui me vaut des moqueries, beaucoup de moqueries et de jugements. Et même de la part de mon entourage, je sais que des fois on me dit tu te prends, tu te prends trop la tête entre guillemets, alors que. Ça c'est un truc, euh... les gens ils me disent tu te, prennes la... tu te prends la tête, il faut une projection, tu vois, moi si j'y pense et que ça me prend pas la tête et j'adore réfléchir à tout, à la vie, etc. Et c'est pas quelque chose qui me prend la tête, de la vitesse de traitement, vraiment, je sens vraiment, là je me sens décalage énormément par rapport aux gens, euh, sinon le reste pas du tout. Du coup, bah, ceux qui avaient dit que j'étais euh, potentiellement HPI, puisque là j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers temps, bah, vous n'étiez pas totalement dans le faux quoi. Ouais, Mais en soi, euh... Tu l'afficheras pas sur le frigo. Tu peux mettre sur ma bannière YouTube, QI127 peut-être. Ouais, tu mets hashtag presque zèbre. Presque zèbre <rire> et HP hypersensible. Du coup, en pour... parlant de hypersensibilité, je me sens pas hypersensible. Je me sens euh, humaine. Ouais, finalement. Je me sens, euh, <rire> genre, moi aussi, quand mon chat il fait des trucs mignons, j'ai envie de pleurer. Quand je regarde des films, je pleure comme un bébé, il se fout <rire> tout le temps. J'ai euh, des problèmes de texture et de tout ça. Mm -hmm. C'est pas adapté quand même. <rire> <rire> on ne du... pas toucher du bois et des trucs froids en même temps, ouais, hyper spécifique. Alors je sais que dans les hauts potentiels intellectuels, ils ont trouvé un, un léger lien avec, la, on va dire, une sensibilité plus forte à la stimulation auditive et visuelle. Pour les autres, ils n'ont pas établi de... C'est léger, c'est très léger hein, ouais. hein, ce que je dis là. Hein. Bah, le texture, non, je sais pas, j'aime pas, c'est tout. Allait. Après, tu peux avoir des sensibilités à, à des trucs ouais, et c'est OK. Enfin, y a... il y a une y a, y a bah, sensibilité tous... aux polystyrène. on ne les emmerde pas. Moi, OK, j'ai des sensibilités cheloues à des trucs mais chelous. Tout à fait. Mais y a les ils aiment pas quand ça fait la crée sur le tableau. Moi, ça me fait rien la crée sur le tableau. Par contre, le carton, ça me fait quelque chose. Du coup, les papiers de PQV. Je pense qu'il faut que tu crées un groupe Facebook les pap... pour les gens comme toi. Pa oh. Le papier de PQV, je peux pas le toucher. Ça... Ah, ouais, quand même. <rire> euh, en tout cas, euh, merci de ton intervention. À euh, du coup, tu m'as mis aux portes du paradis, je suis un peu dégoûtée. tu aurais pu me rajouter deux points dans la moyenne. Peut mieux faire. <rire> Toute ma vie, en tout cas, tous mes profs m'ont dit, peut mieux faire, mais ils avaient peut-être... raison. Travail superficiel. Travail superficiel, peut mieux faire. Non, non, à ah, mon conseil de classe, ils ont dit que j'irais nulle part dans la vie, qu'il fallait que j'arrête les études. Ils m'ont vraiment dit ça. Charmant. On va se retrouver dans un podcast, pas de suite parce qu'on l'a pas filmé, mais prochainement, pour parler plus en détail du coup, de l'hypersensibilité, je pense. Mm -hmm. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Pour tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, elle est très gentille, très pédagogue. Euh, ne la commencez pas à lui envoyer mille messages en lui expliquant son métier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Gardez en tête qu'on a coupé des trucs. Merci à toi, c'était fort intéressant. Ah, et on se retrouvera bientôt dans, une, euh, dans un prochain podcast. Sur ce, bye bye